Hello, ici Hamo Chopin, c'est la vidéo du samedi midi. Ici, j'aimais mes lunettes de soleil, car il fait très beau à Saint-Gracien, en France. Euh, Aujourd'hui, nous allons jouer un morceau de country music, qui s'appelle Oh Susanna. Euh, J'en ai fait un arrangement très spécial, pour toi seulement, oui. Pour toi qui joues de harmonica, moi je joue sur une bête de course. Bête du en C-bémol, b flat, mais tu peux jouer sur n'importe quelle harmonica, du moment que c'est en harmonica en C-bémol. Euh, comme ça, tu vas pouvoir jouer avec moi et même sur l'accompagnement, car à la fin de la vidéo, après la démonstration, euh, je t'explique comment tu peux apprendre à jouer le morceau. Ok, où est ma ah. um, ok. Je vais peut-être enlever mes lunettes car ça fait refroid ce n'est pas très beau pour la vidéo. Bon, je crois que je vais remettre mes lunettes. Parce... Euh, je crois que je vais remettre mes lunettes. Excuse-moi, j'avais oublié de reprendre mon accent. Oui, car il fait un soleil splendide ici dans cette pièce à Saint-Groisien. Je n'ai pas l'habitude. Est-ce euh, que, oui. oh, Congre... est euh, est que tu veux apprendre à jouer le morceau à l'harmonica? Oui, très bonne idée. Bravo, félicitations, congratulations. Ce n'est pas facile à dire. Est-ce que tu veux apprendre à jouer le morceau? Alors tu cliques sur le lien sous la vidéo ou sur le i comme. Invitation, invitation à apprendre à jouer le morceau. Je vais t'apprendre à le jouer dans un cours en vidéo. Ok, on se retrouve tout de suite en cliquant sur le lien ou sur le « i » comme invitation pour apprendre à jouer le morceau en direct ensemble, toi et moi.